est ce que vous êtes venu à cet événement Mardinov Pour euh, baigner justement dans l'écosystème entrepreneurial d'ici. L'occasion de découvrir les nouvelles start-up et des idées innovantes sur le marché de Mardi Mardinov c'est un événement que je ne loupe sous aucun prétexte. Je trouve que c'est hyper intéressant de découvrir des entreprises qui innovent sur le territoire, qui sont force de proposition. Demain, ce sont des entreprises qui embaucheront des personnes. C'est un moyen pour moi de me ressourcer. Je prends en fait ma, ma dose d'optimisme ici. Les projets présentés sont marquants tous à leur manière. Ah, j'ai aimé euh, tous les projets. Ils sont géniaux parce que ne serait-ce que d'avoir innové, c'est euh, c'est extraordinaire. Le numérique au service de l'homme et pas l'homme au service du numérique.